ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuse pour ne pas être sur le Discord sur notre petite section dédiée Call of Dragons qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur le Discord. Les amis donc je vous le disais le farm c'est la vie pour le coup. Regardez je suis quand même pas mal en galère de ressources. Pourquoi je suis en galère ben, Notamment Regardez, si je veux aller lancer les T4, donc j'ai bien les deux fils, j'en ai une qui est libre et malheureusement, par exemple, je peux pas lancer tous les T4 en même temps et toutes mes fils car il me faut quand même 5 millions d'or, 5 millions de bois, 3,8 millions de, euh, de pierres et 5 millions sur la mana, c'est euh, énorme, je ne les ai pas, je suis en galère de ouf. Et pourtant, Dieu sait que je farme et j'optimise un maximum. Mais je me suis dit, il serait peut-être intéressant de vous faire part des meilleures astuces pour bien avoir des ressources et pas tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé en ce début de jeu. Regardez déjà quelque chose de tout bête, mais moi, je n'ai pas... Ah, suivi ce conseil, j'ai rushé pour upgrader ma salle de l'ordre, hein, mon hôtel de ville, hein, au niveau 21. Alors, je voulais avoir le niveau 21 pour débloquer les T4. Oui, c'est un excellent conseil. Et après, j'ai souhaité passer au niveau 22 rapidement. Pour passer au niveau 22 rapidement, qu'est-ce qu'il faut Il faut une porte, celle-là, hein, niveau euh, 21, une muraille. Hein, et il faut également... The <laughs> Une, un bivouac des chevaliers niveau 21, il est niveau 18 pour le moment, je peux pas le monter plus haut parce que pour le monter, il faut monter le bivouac des épéistes et pour monter le bivouac des épéistes, il faut monter je crois, je crois, c'est l'une des fonderies, celle là, donc j'ai dû monter ma fonderie niveau 21 mon bivouac, il est qu'au 19, je continue de le monter, mais j'étais un petit peu en galère de ressources pour après pouvoir monter le bivouac des chevaliers, ça coûte cher hein, tout ça, et pour finir pouvoir monter au niveau 22 mais parce que le monter au niveau 25 serait l'essentiel. Mais là, j'ai mis un petit stand-by parce que je me rends compte que je suis en galère de ressources et c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier est le fait d'avoir négligé de monter mes farms. Par exemple, regardez mes puits de mana. Alors là, j'ai commencé à rattraper, hein, mais excepté celui qui était niveau 20, que je passe pas niveau 21, parce que regardez 6,6, hein, 6,6 et 5 millions, et eh bien je les ai pas suffisamment montés. Donc, à présent, j'investis tout pour monter mes puits de mana. Une fois que ça sera fait, je vais monter mes hôtels de monnaie. Regardez niveau 1, mais c'est n'importe quoi. Il faudrait, je peux même mettre des instantanés pour les monter au minimum niveau 2. L'écart est colossal. Hein. Production par heure, on passe de 100 pour un niveau 1. Ah, mais enfin, c'est dingue, à hein. ah, 5000, presque 6000 pour un niveau 20. Donc franchement, là, j'ai vraiment fait le débile à vouloir investir sur les gros bâtiments et non pas ces petits bâtiments. Il va vraiment falloir que je rattrape. Et c'est pareil pour tout. Hein. Regardez, de toute façon, mon village, pour le moment, il ressemble à rien. Ma syrie j'en ai une niveau 15, mais les autres sont niveau 2, voire niveau 1. Donc clairement, il faut le premier conseil que je peux vous donner... C'est de ne pas oublier de monter vos farms, ne pas oublier de monter vos fonderies également. Mais là, c'est une très grosse erreur que j'ai fait. C'est pour ça. Je stand by au niveau 21. J'arrête de monter ces deux camps-là. Et c'est tout ça que je dois monter. Sinon, je ne vais pas réussir à tenir à la cadence. Excepté, excepté évidemment, si vous allez acheter des packs hein, comme lueur de gloire. Hein, si je le monte là, je récupère tranquillement hein, 110 fois 500 000 d'or, hein. autant dire que je récupère pratiquement. Que je dise pas de bêtises, je récupère 55 millions, 55 millions de d'or, 55 millions de bois, euh, près de 40 millions de euh, fer et près de, allez un petit peu moins, 15 millions de mana. Je serai tranquille. Mais euh, ça m'aura coûté 100 balles quand même. Mais excepté si vous êtes un bon spender ou un middle spender, vous allez galérer avec les ressources. Donc première astuce, on monte ses farms, on n'oublie pas. Ça a l'air tout bête, hein, mais voyez, même moi, je l'oubliais. Et pourtant, j'ai de l'expérience sur ces jeux-là. Ensuite, deuxième et encore une fois, hein, il faut pas hésiter à temporiser la montée de la salle de l'ordre pour monter vos farms si vous n'avez pas les T4. Si vous avez les T4 mais pas les moyens de les faire les recherches, ça sert à rien du tout. Deuxième chose, n'oubliez pas de... Bien suivre au niveau des quêtes, les quêtes principales il faut les faire, ça nous permet de récupérer bien évidemment un peu de ressources, mais, ça coûte, mais surtout les défis quotidiens dépenser un total de 500 points d'action, points de compétence hein. euh, terminer les dialogues de un héros, typiquement je récupère 15 000, 15 000, 10 000 alors ça semble rien, regardez, je parle avec lui ça semble rien, mais ça rapporte toujours des ressources, vous voyez, je récupère un peu de ressources aussi quand je termine des dialogues avec lui euh, bref c'est vraiment tac et je vais la récupérer et c'est tranquille donc ce genre de petite astuce quotidienne il faut bien penser à le faire moi ça m'ennuie aussi comme vous hein, parfois de parler aux mecs qui sont dans la ville mais c'est nécessaire et ça donne des ressources et ça donne plus ou moins de ressources et à la fin on peut récupérer diverses récompenses encore une fois c'est les petits gains comme ça qui vous permettent de lancer une recherche quand il vous en manque très peu Ensuite, il y a d'autres facteurs à ne pas oublier également. Au niveau de votre inventaire, on y va tout de suite, au niveau précisément des « speed-up », n'oubliez pas de claquer les divers speed up alors pas cela ceux hein, mais ceux-là les speed up qui vont vous aider notamment en pour la pour le farming hein, celui là celui de 24 heures ou celui de 8 heures ça dépend à quelle fréquence vous allez relancer vos farms mais c'est super important au départ je ne faisais pas systématiquement maintenant je le fais systématiquement pareil pour les pièces comme ça pour l'or augmenter du en 24 heures de votre production pour le faire augmenter, pour le bois augmenter et le mana augmenter. Alors moi, j'ai un mode de fonctionnement assez simple. En semaine, j'ai plus de difficultés à me connecter vraiment à horaire très fixe. Le week-end, c'est beaucoup plus simple. Donc en semaine, en général, je claque les boosts de 24 heures et le week-end, je claque les boosts de 8 heures. Ça me permet d'épuiser un peu tous mes stocks et ne pas toujours taper sur ce 24 heures. Alors, si vous avez la chance d'avoir des stocks de dingue en 24 heures, évidemment, claquez que les 24 heures. Sinon, je vous invite à trouver un rythme qui vous convient. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Ça semble encore une fois tout bête, hein, mais c'est vraiment la base de base. On continue toujours dans les conseils que je peux vous donner au niveau des quêtes. Suivez bien les quêtes. Déjà... Lorsque vous allez commencer le jeu, que vous allez passer dans le, les premiers stages du jeu, vous allez avoir pas mal de quêtes qui vont se cumuler. Notamment, vous allez avoir la route de la gloire. La route de la gloire, ça va vous donner... Pas mal d'items, pas mal de ressources hein, en faisant des, des tâches de recherche toutes simples. Hein. Vous allez monter vous allez récupérer vraiment pas mal de choses. Alors moi, je ne l'ai plus, la route de la gloire évidemment, euh, parce que j'ai avancé, mon serveur avancé dans le jeu. Mais n'oubliez pas de bien suivre toutes les étapes. Hein. Dans les quêtes, toujours principales, n'oubliez hein, pas, on peut avoir des cumuls de différentes quêtes. Par exemple, alors est-ce que j'en ai une Est-ce que j'ai des divin? divins Par exemple, vous voyez, dans, dans une belle prise, si je récolte 150 000 d'or, et eh bien, je peux récupérer pareil sur les lingots, pareil sur les ressources. Ça pensait bien à le faire, ça se fait tout seul. Hein. Mais on va pouvoir cumuler des quêtes, notamment selon les différents events qui vont pop. Je vais vous prendre un exemple concret. On peut avoir un event qui va vous permettre d'obtenir des ressources en upgradant vos bâtiments, en augmentant votre puissance. Par exemple, est-ce que j'en ai un dans grande salle Faites monter votre salle de l'ordre. Bon, Dans grande salle, c'est juste le suivi de mon hôtel de ville. On n'en a pas là actuellement sur le serveur, donc je ne peux pas vous montrer. Mais en augmentant votre puissance, en faisant des recherches de bâtiments ou des recherches techniques, vous allez pouvoir augmenter votre puissance, mais surtout récupérer des ressources supplémentaires qui vont vous aider encore une fois à avancer plus vite, à aller plus loin. Un autre point important à ne pas négliger que, encore une fois, j'ai négligé. Regardez, c'est simple, vous avez la preuve par l'exemple. J'ai rushé en techno militaire pour aller faire les T4. Je voulais absolument les T4 rapidement pour avoir une bonne défense. Du coup... J'ai un petit peu négligé et par un petit peu, j'ai beaucoup. J'ai commencé à remonter la pente qu'il y a deux jours. Hop là, je vais rechercher sur ma deuxième file. J'attendais de lancer la vidéo hein, pour lancer la recherche. C'est pour ça qu'elle était inoccupée. Il faut ne pas négliger la partie aussi recherche farming. Elle est essentielle. C'est là que c'est compliqué. Hein, mais en claquant des speed-up, vous pouvez peut-être rattraper. Typiquement, vous le voyez. Hein. Pourquoi Vous allez me dire, pourquoi j'accélère pas ma recherche recherche de, de mes T4 parce que l'avoir les T4, ferait que je serais bloqué, je ne pourrais pas lancer les prochains T4 puisque je n'ai pas les ressources. Donc autant investir sur cet arbre là. Vous le voyez, hein, on arrive en ferronnerie, augmente la production de fer du bâtiment de la fonderie et regardez au niveau 5, on augmente de 10%. C'est énorme traitement de l'or hein, niveau 2 on va augmenter de nouveau de 20% ferronnerie niveau 2 également de 20% c'est ce genre de détails qui font qu'aujourd'hui et eh bien je suis bloqué euh, comme un âne tout simplement je suis bloqué regardez déjà celui là je vais l'accélérer pour l'arrêter, tac, 21, hop là, c'est plié et je vais aller chercher notamment la ferronnerie parce que je galère pas mal, hop, je prends une aide d'alliance, je galère pas mal pour avoir des ressources. Là vraiment, je suis bloqué, c'est bien pour ça que je me suis dit, il fallait vous faire une petite vidéo d'astuce. On finit avec un point crucial également qui est celui de l'alliance. N'hésitez pas. À changer d'alliance même si vous jouez avec des potes allez dans une alliance puissante euh, si la vôtre est trop petite pourquoi quand vous êtes dans une alliance ça va vous apporter énormément de bénéfices le premier vous l'avez vu hein, c'est déjà l'aide d'alliance hein, qui va vous permettre d'économiser énormément de ressources le second euh, point va être bien évidemment les cadeaux d'alliance dont vous allez bénéficier regardez des petits accélérateurs alors ça paraît rien, hein, mais c'est toujours ça de prix. Des gemmes, des accélérateurs, des points VIP, encore des points VIP. Les points VIP, ça vous permet d'aller au store et dans le commun à faire des forts. Regardez, je récupère 2000, 1500, 5000. Je les prends, hein. c'est toujours ça de prix. C'est toujours très, très bien. Et en plus, le coffre d'Alliance hein, vous redonne des accélérateurs, vous re... des accélérateurs. Il était mal passé celui-là. Des ressources et pas mal de choses. Donc la bonne alliance, une bonne alliance moins puissante, c'est important. Et n'oubliez pas de participer aussi. Hein, ça vous coûte des ressources aussi. Mais ça permet d'améliorer l'alliance et ça vous est bénéfique par la suite. On va finir avec un point aussi qui est parfois... Un petit peu relou mais qu'il faut faire c'est au niveau de la recherche de la map et de la progression vous le voyez hein, moi même je suis pas exemplaire sur la recherche hein, je vous avoue je lâche un peu l'affaire parfois ça me saoule enfin la recherche l'exploration mais l'exploration permet d'avoir des petits cadeaux qui peuvent être sympas regardez au niveau des villages par exemple ça alors au début du jeu ça vous permet d'avoir des recherches gratuites n'avez pas à investir, tac. Et après, regardez, je récupère des 10 000, je récupère des accélérateurs. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'est ultra... Oh, ça semble rien, mais franchement, on peut récupérer plusieurs centaines de milliers si vous en avez beaucoup en retard. Regardez là, imaginons, j'en ai 10, sur les 10, si je récupère à chaque fois 10 000, et eh bien, ça fait toujours 100 000 de ressources que j'ai récupérées. N'oubliez donc pas de bien les faire. Alors là, moi, j'en ai plein encore euh, en retard, hein. Parce que j'ai parfois une méga flemme, oh, regardez, j'ai même une tour aussi, hein. j'ai parfois une mégla, méga flemme de le faire, mais il faut tout de même le faire, pas le choix, c'est ce qui vous permet d'avancer, encore une fois le but est d'avancer le plus rapidement possible, et plus rapidement que les autres, donc n'oubliez pas, faites l'exploration, faites ces petites recherches qui vont vous permettre, et n'oubliez pas la base, ça, évidemment, lancez vos farms, et, et N'hésitez pas à utiliser par exemple des petits skills comme j'ai mis là, rassemblement rapide de niveau 2, récolte aussitôt les ressources d'un point de ressources choisi, Or, bois, fer ou mana, pour l'or ça, ça me récolte instantanément 150 000, pour le fer 112 500, pour la mana 60 000, c'est des petits items ultra utiles à mettre sur vos farmers, vous les déclenchez, alors ils se déclenchent hein, qu'une fois toutes les, je ne sais plus ce que c'est le cooldown, hein. peut-être euh, je crois que c'est 15h, heures, 16h heures, le cooldown, voire 24h pour certains, mais au moins instantanément vous récupérez de la ressource et ça vous permet de farmer beaucoup plus vite voilà écoutez les amis c'est tout pour les petites astuces que je peux vous donner qui sont bien utiles pour bien farmer parce que là pour le coup les premières semaines de jeu croyez moi les ressources c'est ce qui va être bloquant sauf si vous achetez évidemment des bundles là vous serez jamais bloqué mais vous serez un petit peu moins riche dans la vraie vie si cette vidéo vous a plu et vous est utile les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal